Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Showit. Dans ce tutoriel, je vais t'apprendre à paramétrer les couleurs et les polices d'écriture pour ton site Showit. On va ici montrer des paramètres qui vont nous permettre de gérer ça de manière générale sur le site, histoire de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace. Si tu ne me connais pas, je suis Christelle de Califrame.com, webdesigner, spécialiste WordPress et Showit. Et je te présente tout de suite, sans plus tarder, le tuto d'aujourd'hui. Donc, on est ici sur un site que j'utilise pour mes tutoriels, un site de démo et je vais vouloir changer euh, certaines informations. C'est-à-dire qu'ici, j'ai par exemple des titres qui sont dans certaines polices, le corps de texte également, et je vais vouloir modifier ça, mais pour l'ensemble de mon site. Donc, dans ce cas, je vais aller dans ce qu'on appelle ici les « design settings ». Ici, on va retrouver deux onglets. On va retrouver l'onglet Site Style et l'onglet Font. Pour le Site Style, ça va nous permettre de définir notre palette de couleurs pour tout notre site, bien sûr, on va pouvoir ajouter des couleurs manuellement. Si on a besoin d'une teinte, par exemple, d'une couleur un peu plus foncée ou un peu plus claire. on va pouvoir bien sûr, euh, sur chaque élément de notre site, ajouter la couleur qui nous intéresse manuellement. Mais on aura à portée de main notre couleur prédéfinie avec les couleurs de notre marque et ça, nous va, ça va nous permettre finalement d'y accéder très facilement et de garder surtout une cohérence visuelle sur tout notre site. On aura toujours ça à portée de clic. Donc, pour modifier une couleur, tout simplement, on va cliquer sur nos petits chiffres. On voit qu'on a des petits chiffres ici. On peut mettre 8 couleurs et on va rentrer le code hexadécimal de notre couleur. On peut faire ça sur tous les, euh, les petits rectangles que l'on trouve sur notre écran ici. On va essayer de garder une cohérence. On voit que on nous met ici par défaut les couleurs de la plus foncée à la plus claire. Je te recommande de suivre la même formation. Lorsque tu vas rentrer tes propres couleurs sur ton site Vite. ça permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble de, de nos couleurs et de les utiliser aussi plus intelligemment. Ensuite, en dessous, on va avoir nos polices. Elles vont être assignées à différentes choses. Donc, on voit ici qu'on a les titres, donc ils appellent ça les titres pour les titres principaux, headings, subheadings et paragraphes on va donc euh, ici modifier les polices d'écriture de ces styles qui vont être assignés donc à différentes choses sur notre site au corps de texte au titre et pour ça on va aller dans le deuxième onglet qui va être l'onglet fonts et dans cet onglet fonts on a deux possibilités on va pouvoir ajouter des Google Fonts. On voit qu'elles sont toutes listées ici. Il nous suffira, nous suffira pardon, de choisir celles qui nous intéressent. Et on a également la possibilité de télécharger nos propres polices. Juste une petite parenthèse par rapport à ça. Si tu veux télécharger tes propres polices, il faut qu'elles soient... Euh, au format W.O.F.F. Pour ça, tu peux utiliser un site qui s'appelle Squirrel pour euh, modifier une, une police d'écriture que tu aurais au format TTF, par exemple, ou OTF, pour la mettre sur ce format W.O.F.F. Euh, donc, tout est expliqué en général sur le site. Mais euh, également, deuxième petite chose à savoir, fais attention de bien avoir une licence qui te permet d'utiliser ta police d'écriture sur un site Internet. On ne sait jamais ce sont des licences souvent spécifiques si tu les achètes sur creative market n'hésite pas à vérifier le type de licence que tu utilises et surtout également à peut-être envoyer un, un petit message à la personne qui vend la police pour savoir si tu as le droit de l'utiliser sur ton site surtout si c'est pour euh, un site business même si tu ne vends pas des objets physiques même si tu vends des services euh, donc pour ce tutoriel, je vais utiliser donc les Google Fonts. Donc, il y a déjà des polices que j'ai en tête. Je vais donc te montrer comment les ajouter à ta petite banque de données. On va dire que ici, en fait, sur la droite, ce sont des Active Fonts. Ce sont toutes des polices que tu aurais déjà installées sur ton thème actuel ou si tu es web designer et que tu as d'autres thèmes sur tes autres thèmes également. Elles vont toutes apparaître ici en général. Donc, je vais rajouter ici, moi, d'autres polices qui m'intéressent. Je vais rajouter Prata. Euh, on voit que Prata, on nous la propose seulement en format normal. Donc, je choisis ensuite de cliquer sur Add Google Fonts. Voilà, on la retrouve ici. Elle s'est ajoutée à ma liste. Ensuite, je vais choisir DM100 pour mes sous-titres et le corps de texte. Pour mes sous-titres, je veux qu'elles soient en bold, c'est-à-dire en gras. On, voit, on va avoir un aperçu à chaque fois de nos polices, on le voit ici. Et je vais choisir la version normale pour mon corps de texte. Je clique sur Ajouter Google Fonts, ça me la rajoute ici. Et je vais choisir une police script qui va être Pinion Script. Hop Voilà, c'est celle-ci. Et je choisis de l'ajouter ensuite. Donc là, toutes mes polices sont ajoutées à ma petite bibliothèque de polices. Maintenant, je vais retourner sur mes styles et je vais assigner les polices que je viens de choisir à mes titres, mes sous-titres, etc. Donc, on va cliquer ici pour ouvrir tout ça. Ce qui est bien dans Show 8, c'est que je vais pour chacune de mes polices pouvoir choisir donc quel type. Quelle police je choisis pour chaque élément Quelle taille Quelle la hauteur de ligne Si je, centre, si je veux qu'elle soit centrée ou non euh, si je veux qu'elle soit en, en lettres majuscules ou plutôt en minuscules, je peux choisir la couleur, je peux choisir euh, d'étudier les marges par rapport à, à mes titres par exemple. Est-ce que je veux qu'il y ait plus d'espace pour mes titres, etc. Donc on va vraiment pouvoir tout paramétrer depuis euh, cet endroit et ensuite tout sera paramétré pour euh, notre site en entier. Ce qui est également très sympathique lors d'une refonte, parce que si on veut faire euh, la refonte d'un site, on ne va pas avoir finalement besoin de passer sur chaque page si on veut modifier euh, nos polices d'écriture. Ça m'est arrivé moi par exemple pour le corps de texte, j'ai eu besoin de modifier la police du corps de texte de mon site internet. Il m'a suffi de passer par donc, ce design, ces design settings et euh, sur toutes les pages de mon site, j'ai pu paramétrer la taille et la police que j'avais choisie. Donc c'est très pratique et c'est un gain de temps absolument magnifique. Donc pour mes titres, je vais choisir comme on l'a dit Prata. A chaque fois, bien sûr, il faut le faire pour la version ordinateur et pour la version mobile, parce que sur Showit, on peut paramétrer euh, bien sûr la version mobile à part et il faut donc bien mettre les paramètres à la fois sur la version desktop et la version mobile. Donc Prata, je suis satisfaite par la taille, je n'ai pas envie de modifier la couleur. Je vais laisser ça comme ça. Hop. Je vais passer à la suite. Ici, je vais choisir DM sans bold. Et je vais choisir de la mettre en majuscule. Donc je vais choisir uppercase. Et uppercase. Si je suis satisfaite par la taille, je ne touche à rien, mais je la trouve peut-être un petit peu grande. Je vais aller sur 30 pixels et ici sur 22 pixels. Je vais espacer un petit peu les lettres, non là c'est trop, et j'ai mes sous-titres qui sont maintenant euh, effectifs. Je peux euh, choisir, par exemple, de modifier la couleur. Imaginons que je veuille mes sous-titres en gris. Je vais choisir ma couleur et donc mes sous-titres seront en gris. Je vais passer à la suite. Pour euh, ici, ce qu'ils appellent sur subheading, moi, je vais choisir ma police script qui va être pignon. On voit que là, le rendu n'est pas terrible puisqu'on est en uppercase, donc on va choisir Normal. Et on va également choisir de ne pas écarter les lettres parce que pour les polices manuscrites, c'est pas génial. Pour la lecture, pour la lisibilité, je vais également choisir de ne pas le centrer. Je ne veux pas que ce soit centré et je vais surtout augmenter la taille de cette police parce que sinon, elle ne sera pas lisible. Je vais aller sur du 25 pixels. Et sur version mobile, sur du 22. Voilà. Hop. Il me reste le corps de texte. Au niveau de mes paragraphes, je vais aller sur DM100, régular, normal. Et je suis satisfaite par la taille. Presque. Je vais baisser un tout petit peu ici. Voilà. Maintenant, mes polices sont choisies et on va voir en direct ce que ça va donner. Donc, je vais cliquer sur Save. Et lorsque j'arrive sur mon site, on peut voir le rendu. Et on peut voir si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. Là, par exemple, donc sur ce site de démo, on voit que, bon, il y avait déjà des choses mises en place. Il va peut-être falloir que je joue un petit peu avec la taille. Il y a peut-être des choses qui ont été paramétrées euh, par défaut sur ce sur ce template donc là par exemple la line 8 se trouve qu'elle est un petit peu trop grande pour ce texte donc je vais devoir la, la réduire hop voilà euh, et sinon par contre on peut voir que dans tous les cas mon texte est bien passé dans ma police qui s'appelle dm sans normal ici on a pinion script et ici on a dm sans bold pour ce que j'ai appelé mes sous-titres qui est bien centré et qui est en gris plutôt qu'en noir comme ça l'était au début. Voilà comment on peut donc modifier nos polices d'écriture. Et comme je te le disais également, on peut modifier nos couleurs. Donc on va retrouver en fait nos couleurs à chaque fois qu'on va cliquer sur un élément, que ce soit un fond, par exemple, un Canva background. On va retrouver ici nos couleurs. Si je clique sur une police et que je veux modifier la couleur, on va retrouver toujours cette information consacrée à la couleur ici. Et il nous suffit de cliquer et on va retrouver notre palette de couleurs. Qui va nous permettre de modifier nos paramètres et également d'ajouter une couleur manuellement si on a besoin d'ajouter quelque chose en plus on peut le voir ça va modifier directement notre couleur lorsque je choisis une autre couleur dans ma palette de couleurs voilà comment modifier les paramètres à la fois concernant les polises et les couleurs sur son site showit de manière globale, de manière générale afin de les assigner à tous les endroits de son site. Cela nous permet vraiment de gagner du temps et euh, d'avoir finalement également tout à portée de clic ensuite dans cette sidebar lorsqu'on intervient sur le design de son site. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, qu'elle t'aura appris quelque chose. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des futures vidéos concernant show 8. Je te dis à bientôt dans le prochain tutoriel.